Alors Mediwas, président fondateur de Talent, euh, cabinet de conseil qui a été créé il y a une quinzaine d'années et qui aujourd'hui compte plus de 2500 consultants sur quatre continents présents dans 18 pays et une vingtaine de bureaux. L'innovation, notre métier, c'est d'accompagner la transformation de nos clients en les aidant à utiliser les nouvelles technologies de l'information pour accélérer leur transformation. Donc l'innovation est au cœur de leur transformation et elle est au cœur aussi de notre métier. 4.0 bien sûr celle de demain celle qui va utiliser toutes ces nouvelles technologies blockchain objets connectés intelligence artificielle pour réellement faire passer la france dans le 21e siècle industriel on, on associe L'industrie à la pollution, moi je dirais industrie écologie. Et je pense que l'industrie de demain, c'est l'industrie qui va prendre en compte euh, la problématique de notre planète euh, et qui sera une réelle industrie euh, écologique, euh, environnementale et euh, euh, traitant euh, euh, tous ces sujets-là euh, euh, en priorité. Dynamisme et conquête. Il faut absolument que la France regagne la place qui était la sienne euh, dans l'échiquier industriel mondial. Il faut avoir les ambitions suffisamment fortes, leader mondial de l'industrie. Et on a dépassé les Chinois, les Américains et bien sûr euh, nos amis allemands avec lesquels on partage la première place. Le premier employeur au monde. Contrairement à ce que pensent les gens, euh, l'automatisation, la robotisation, les nouvelles technologies vont certes détruire les emplois, mais le pari que l'on fait, c'est qu'ils vont en créer plus qu'ils ne vont en détruire. Et donc l'industrie sera le secteur dans lequel on aura le plus de création d'emplois.